Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Technique. Aujourd'hui, on est le 11 mars, on est mercredi. Euh, Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce qu'on a une, un autre, une nouvelle tentative de, euh, de défoncer le, la résistance qui perdue depuis des mois sur euh, l'or, euh, les, orifères, les orifères ont... Sont un, peu, sont un peu à la traîne, mais si l'or brise cette résistance-là, probablement on va voir une explosion des orifères, puis aujourd'hui, l'or hier également, l'or a pris beaucoup beaucoup de galons, et aujourd'hui, on est à la veille de cette rupture qui pourrait vraiment avoir des conséquences importantes sur la montée de l'or, sur la, la, la brisure à la hausse, et on pourrait poursuivre la tendance haussière d'une manière assez facile. Il y a aussi le dollar américain qui, bien entendu, a pas encore été à 88, mais est encore en baisse. Ce matin, on a aussi le bitcoin qui traîne de la patte, qui monte pas, qui baisse pas, qui baisse un peu, mais qui un peu stable, mais là aussi, il y a une rupture qui va probablement être brisée à la baisse, 6800, ben 6600 6600, donc c'est le scénario en gros, au niveau des indices, ben, comme on avait dit, on a beaucoup, beaucoup de volatilité, aujourd'hui encore, on le vit d'une manière assez évidente. Hier, je pense que le le Standard and Poor Dow Jones ont pris beaucoup, beaucoup de, de points. Il euh, était revenu à, à, je pense que c'est 37 points, je me souviens pas. Faudrait que, au niveau du Standard and euh, le Dow Jones, c'est 400 quelques points. Euh, mais aujourd'hui, on est en baisse. Euh, les futurs euh, et, euh, sont en baisse. Et euh, on va avoir encore de la fluctuation comme ça, euh, les prochains jours, les prochaines semaines, euh, jusqu'à ce qu'il y ait une tendance euh, claire qui se décide. Euh, d'après moi, c'est que le marché est encore en correction, il n'y a pas de revirement possible, et même si on avait un revirement un peu à la hausse, euh, on va retrouver euh, des plus bas, et puis le marché va encore euh, baisser, euh, c'est presque clair pour moi. Donc, euh, ce que je vous avais dit dans le passé au niveau de l'or, euh, on est peut-être en train de le vivre. Euh, on va regarder les graphiques pour nous donner une idée de euh, la situation. Euh, OK. On va regarder ici là, comme je vous dis, on est ce matin on est à 1352. Euh, Est-ce qu'on pourrait réavoir un, un revirement à la baisse? Tout à fait, ça, ça se pourrait, mais on est dans une structure qui nous permet peut-être de croire qu'on pourrait enfin défoncer cette longue, longue résistance ici qui perdure depuis 2014 euh, et qui a eu quelques tentatives, retournements, tentatives, retournements. Euh, on va aller voir les autres, euh, les indicateurs. Le RSI, lui, euh, est en montée, mais comme je vous dis à long terme, si on le voit vraiment, il faut que cette barrière psychologique-là euh, soit brisée à la hausse pour qu'on puisse parler de retournement euh, à la hausse. Euh, au niveau de. Excusez, au niveau de l'argent, ben c'est ça, oui, il y a une tendance à la hausse, mais il n'y a rien de fort, il n'y a rien de sérieux. Il faut vraiment avoir de la puissance d'achat pour qu'on puisse briser aussi cette résistance-là qui perdure depuis, euh, elle aussi, euh, depuis un bon bout. Donc, euh, on n'a pas encore euh, vécu ça. Euh, c'est ce qui peut se produire dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais là, aujourd'hui, l'or est très, très, très fort, donc euh, on suit ça. Euh, je voudrais vous montrer aussi le Dow Jones euh, hier ce qu'on a vécu. C'est 428 points en fin de qu'on a eu comme force d'achat. Euh, mais il faut encore regarder la situation euh, long terme. Et la situation long terme, rien ne nous indique qu'on est en retournement haussier. Euh, oui, on pourrait se creuser un, un, un bon fond ici, mais lorsque il y a un fonds qui se creuse, bien, on a beaucoup de ballottements et c'est ce qu'on est en train de vivre. Cependant, le RSI, lui, euh, m'indique qu'il n'y euh, a pas grand-chose qui pourrait euh, me permettre de, de continuer à penser que les marchés vont retourner à la hausse dans un prochain avenir. Euh, donc, euh, pour terminer, je vais vous parler du fameux dollar américain. Euh, comme je vous avais dit, euh, ce qu'on connaît en ce moment dans le, au niveau du dollar américain, ben, c'est une poursuite de, euh, de, cette petite, de ce petit canal-là ici. Là. Aujourd'hui, on est à la baisse, mais euh, et pour, pour que la baisse soit représentative, à savoir si on s'en va à la hausse ou à la baisse, moi je pense qu'on va continuer à la baisse. Il faudrait briser ici cette résistance à la baisse de... 89, je l'ai mis à 89, 12, 89, euh, 88, euh, je sais pas, 80 peut-être, là, je l'ai mis à peu près ici, parce que vous pourriez euh, jouer un peu, donc euh, cette résistance, euh, ce support-là, euh, d'après moi, va être brisé, les moyennes mobiles euh, ne me donnent pas d'indication qu'il y aurait un retournement, euh, puis, comme je vous avais expliqué, la situation est très, très similaire, similaire à ce qui s'est passé dans les années 2002-2003. Donc, euh, mon scénario, c'est qu'on va poursuivre à la baisse euh, la tendance du dollar américain. Au niveau du Bitcoin, comme je vous avais dit, euh, on a eu euh, une, une baisse importante. On va aller voir sur les graphiques, graphiques euh, quotidiens. Euh, c'est ce que je vous expliquais un peu dans, dans, dans mon article dernier. Euh, c'est que dans le fond, on n'a pas eu de revirement majeur au niveau du Bitcoin. Tout ce qu'on a ici, c'est un plateau. Et puis, j'ai ici une résistance que je vois très bien, qui est à peu près 6600, 6600 6800. Si euh, cette résistance-là, comme je le pense, est défoncé à la baisse, mais là, on retourne vers des creux qui vont être plus importants. Mais oui, il y a un genre de résistance qui se bâtit ici. mais Pour moi, on va le défoncer. Là, c'est le graphique quotidien avec moyenne mobile 25 50 Le graphique hebdomadaire me donne un peu plus de précision. Par contre, la bulle est tellement arrivée soudainement que, regarder un graphique hebdomadaire, ça fait une confirmer que le Bitcoin a connu une poussée euh, importante, mais un soubresaut, mais qui n'a pas de solidité là-dedans. Et on le voit très, très bien sur une résistance à long-long terme. Euh, OK, comme ça. À long-long terme, il euh, y a eu une cassure qui est arrivée. Donc, euh, sur la résistance long-long terme, euh, le, le, la tendance long-long terme en, en hausse, on a eu une cassure et on est en ce moment en à la baisse, et puis le reste des indicateurs ne euh, me donne pas de confirmation, euh, comme si on devait avoir un retournement, donc euh, le scénario est le même. Euh, bon, pour résumer, l'or euh, est à la veille d'une cassure d'après moi elle devrait arriver, mais euh, <rire> on ne sait pas, ce n'est pas nous autres qui dirige c'est le marché, le marché a toujours raison, au niveau des indices, on va avoir encore de la volatilité euh, qui... Ne permettront pas de, de savoir si on, on est en train de bâtir une base ou on va défoncer, défoncer la, la, la base à la baisse. Moi, je pense que oui. Et au niveau du bitcoin, comme je viens, je viens de vous expliquer, bitcoin et les autres crypto-monnaies, ben, on est à la baisse et rien ne change. Donc, c'était jean de La Rochelle pour Bourse Technique. Merci.